Yes oui, mon gars, c'est le goût, si tu connais. Je vais vous annoncer notre All-Star. Notre All-Star il va sortir le 28 décembre à 20h20. Eh hey, famille, t'as jamais entendu un All-Star comme ça. Quand on te parle de All Star au toi tu veux parler de quoi Tu veux parler de qui C'est qui, qui a déjà fait un son comme ça Donc vite fait, soyez connectés, ça sera sur YouTube. Le 28 décembre à 20h20.